Bon, de retour dans mon lit et dans mon pyjama, ça faisait longtemps, il est 11h23, j'ai mis en ligne la vidéo que vous avez regardée hier pour vous, et que vous allez regarder aujourd'hui pour moi, j'ai fait la miniature de la description. Enfin, voilà, ce matin je me suis occupée de ça. Là, je viens de me faire mon petit café et mes petits muffins. Je ne vais pas trop traîner. Ensuite, je vais ranger tout ce qui traîne. Et dès que les chats sont à l'intérieur, on va bouger parce que j'ai plein de choses à faire. Et ça Je vais pouvoir jeter l'autre tout pourri. J'étais allée voir exprès sur le catalogue de Lidl et cette semaine, il faisait un chinois. Donc j'ai acheté ça et comme en ce moment je grignote tout le temps ou en tout cas j'ai tout le temps envie de grignoter et bah j'ai pris ça comme ça, ça me fait grignoter mais c'est sain et en plus les tomates 1,99 donc pourquoi se priver quelle galère il n'y a pas beaucoup de choix hein. bon là je suis en train de faire un test ça c'est beaucoup plus haut que ce que j'avais prévu mais il n'y a pas moins haut mais euh, en fait euh, c'est beaucoup trop haut parce que bon déjà ce sera pas pratique quand je vais vouloir sortir mes trucs pour remplir l'eau et tout ici c'est vraiment pas pratique c'est trop haut mais c'est surtout que cette barre là qui n'est pas encore fixée et qui est censée être fixée euh, à cette hauteur là c'est une tringle pour faire un rideau pour fermer euh, ici, quand je laisse mes portes arrière ouvertes, comme ça on ne voit pas mes affaires. Donc je dois fabriquer un rideau, fixer cette tringle, pour avoir un rideau qui cache tout à l'arrière. Sauf que là, avec cette caisse qui dépasse comme ça, le rideau euh, il va faire ça, mais mon tissu n'est pas assez long d'ailleurs pour pouvoir aller jusqu'en bas. Après, euh, mon tissu n'est pas assez long pour faire ça, ça et aller jusqu'en bas. Mon tissu, il était censé tomber. Donc s'il n'y a que ça, ça va, là comme ça, le rideau, il pourra tomber là. Et avec la grosse caisse devant, là, ça va plus du tout. Donc il faudra que j'en trouve une euh, beaucoup plus basse, vraiment en longueur. Je pense que je rangerai des papiers, vous voyez Là, j'ai cette pochette. Et là-bas derrière, je ne veux pas ouvrir parce que tout va tomber, là vous le voyez, hop Là, j'ai une pochette rouge et encore une pochette noire derrière avec des papiers. Donc, je pense que c'est ça que je vais ranger dans cette caisse. Donc, si elle est plate, ça suffira. Par contre, l'autre caisse va pour devant, je vais vous montrer. Donc là, ici devant, j'avais plein de possibilités. Soit je pouvais mettre une caisse plate qui allait de là jusqu'en dessous là-bas et remettre une autre petite caisse par dessus. Soit je pouvais mettre une grosse caisse, ici, assez haute. Soit je pouvais mettre une grosse caisse, ici, mais un peu plus basse, et une deuxième par-dessus. Là, ce que j'ai trouvé, je fais avec les tailles que je trouve. Hein. Ce que j'ai trouvé, ça peut aller. Donc, soit comme ça, c'est pas trop mal, c'est pas ultra stable. Soit comme ça, ça passe parfaitement, en fait. Genre, c'est... Là, ça passe parfaitement c'est calé par les petits rebords comme ça, de l'autre côté il y en a un aussi. Et par dessus, j'hésite entre mettre une grosse comme ça, et je trouve que ça fait un peu trop, ça va faire un peu trop bordel, ou une petite comme ça, oula pardon. Après, je sais pas si la petite c'est vraiment utile. Donc ce que je vais faire pour l'instant, je sais qu'il y a ces caisses-là à intermarché et que j'ai pas prévu de bouger. Donc euh, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais prendre... Je vais garder la grosse ici. Et je vais faire un test là tout de suite maintenant. Mais je vais voir si je peux mettre les deux autres euh, superposées ici. Et si j'ai besoin d'une caisse en plus, je sais que je pourrais en poser une ici. Elle est sage. Hein. Je fais mes... Je bouge mon bordel depuis tout à l'heure. Et elle ne bouge pas. Bon alors. Ici, vous voyez, par terre, oui, c'est dégueulasse. Mais c'est pas ce que je veux vous montrer. Par terre, vous voyez, il y a cette grosse bosse et après ça descend. On voit bien. Donc je ne peux pas. Je pourrais mettre une caisse comme ça. Mais c'est un peu. C'est un peu casse-gueule. Là, ça rentre parfaitement. Et je peux mettre celle-là, mais par contre, je peux pas mettre celle-là. Je vais pas la mettre comme ça. Elle passe pas en dessous le siège. Je vais pas la mettre comme ça. Là, c'est pas ouf. J'aime pas. Donc, de toute façon, je vais voir. Je pense que ça, ça suffira. Surtout que cette caisse-là, là, elle est énorme. En fait, je vous explique. Ce qu'il faut que je trie et que je range, c'est tout ce qu'il y a dans ce carton. Donc, c'est beaucoup de tissus, sachant qu'il y a les tissus euh, des rideaux que je dois faire. Et tout ce qu'il y a dans cette caisse-là. Dans cette caisse-là, c'est beaucoup de mes carnets. Donc, si je trouve un box, ça ça ira dans un box, puisque c'est des carnets utilisés. Et j'ai aussi des trucs là-dedans, là du loisir créatif. Donc, euh, tout ça, c'est tout le bordel que j'ai jamais su où ranger euh, depuis que je suis partie, depuis que je me suis installée dans mon van. Je pense que je vais ramener cette boîte. Je pourrais aussi mettre deux boîtes comme ça. ça... Je pourrais mettre deux boîtes comme ça et peut-être que... Et peut-être que je pourrais mettre plus. Parce qu'en fait... La boîte du fond là-bas. Alors celle-là, elle fait 14 de haut. Donc si j'en mettais deux, on serait à 28. Et la boîte du fond là-bas, elle fait 26. Et peut-être que celle-là, ce serait plus simple pour ranger mes tissus que celle qui est... Moins large Vous voyez elle est moins large en bas <rire> En fait je pense que je vais en mettre deux comme ça Ça m'embête parce qu'elles sont transparentes Mais bon Je ferai en sorte qu'elles ne le soient plus Je vais regarder si elle tient bien aussi au sol Je mettrai de l'antidérapant en dessous mais, euh... mais je pense que je vais ramener celle là Et en prendre une deuxième comme ça Je pense que ce sera plus simple même si je range mes carnets et tout. Ouais, ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais faire ça. Bon, je vais changer ça. ta C'est pas mal. En plus, c'est presque la même taille du coup. C'est les mêmes boîtes, c'est la même taille. Donc par contre, il faut vraiment que je mette des pads antidérapants partout. Parce que sinon, ça va me stresser quand je vais rouler. Et je viens d'avoir une révélation, il faut que je vous montre. Ici, en fait avec tout le rangement que je vais réussir à faire, devant, tout, avec toutes mes boîtes quand tout sera terminé, si je gagne assez de place, là-dessous, je sais pas si vous vous souvenez, attendez. Là-dessous, c'est donc euh, la litière des chats. En dessous, j'ai euh, bon, de la peinture. Et j'ai des classeurs avec mes papiers importants, en fait. Et du coup, je pense que je vais essayer de faire en sorte d'enlever ces papiers de cet endroit-là et de les mettre dans une des caisses. Et là-dessous, je pense que je vais ranger tout mon stock lié aux animaux, croquettes, litière, parce que ça, ça prend énormément de place dans mon propre stock de nourriture. Bon, en tout cas, faut déjà commencer par ranger. Bon, le chinois à Lidl, les boîtes à inter, je viens de jeter mes toilettes sèches. Et donc là, je vais aller à la laverie. Euh, J'ai pas trouvé la laverie où je vais d'habitude. D'habitude, je vais tout le temps à la laverie Révolution parce que c'est trop bien, c'est 24-24. Sur les parkings, souvent de Super U, d'Intermarché, Auchan, tout ça, ils envoient un SMS quand le linge est prêt et on peut payer par carte bleue. Mais sauf que là, bon bah, je suis perdue au milieu nulle part. Le, la laverie Révolution la plus proche, je crois qu'elle a 37 minutes ou 40 minutes. Je vais, pas, euh, je, je vais pas faire ça. Après, dépendamment du prix de la laverie où je vais, si euh, c'est beaucoup plus cher que la laverie révolution l'avantage c'est que la laverie révolution c'est pas très cher donc je vais voir si le prix là est vraiment abusé parce que des fois il y en a ils abusent euh, ben, je ferai euh, 35 euh, minutes 40 minutes de route pour aller à la laverie la prochaine fois que j'ai besoin d'aller à la laverie, la laverie j'y vais à peu près entre 2 et 3 fois par mois donc je trouverai autre chose à faire en même temps que aller laver mon linge, j'optimiserai un peu mes déplacements, peut-être qu'il y aura des magasins de bricolage, un Burger King. <rire> j'ai regardé tout à l'heure pour aller au Burger King parce que j'ai une copine qui m'a envoyé une photo de burger. Sauf que bah sauf que c'est à 37 minutes d'ici donc je vais pas faire ça. Je vais faire vivre les petits commerces locaux et je vais me trouver un burger ici. Faut juste que je trouve un burger végétarien enfin fond de la montagne j'espère qu'ils ont quand même un peu la culture vg donc voilà j'arrête de euh, trop parler et je vais à la laverie bon alors je reviens de la laverie qui ne prend que la monnaie évidemment et je n'ai jamais de monnaie sur moi j'avais 3 euros alors la laverie la plus petite c'est 6 kg 6 euros ensuite il y a si je me trompe pas 8 kg 8 euros et ensuite 18 kg 14 euros je crois et 1,50€ pour 10 minutes de sèche-linge. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour faire de la monnaie, bah, je suis obligée d'aller manger un burger. J'ai pas le choix. <rire> je suis allée au distributeur, là, j'ai pris 20€, je vais aller faire de la monnaie au burger. Il est 17 h euh, même pas 17h30. Le burger ouvre à 18h. Il faut que je trouve de quoi m'occuper en attendant. Et puis par contre, ça va être soirée laverie du coup. Parce que je vais manger et après seulement, euh, je vais aller euh, mettre mon linge à laver. Bon, c'est pas aussi pratique que dans, que dans mon imagination. Mais euh, la prochaine fois, je le saurai. Et je prévoirai des espèces. Donc voilà. Bon, il est 17h46. J'ai trouvé de quoi m'occuper. Je suis restée assise là. Et j'étais sur Instagram. Eh, hey, je le fais plus trop souvent, hein. ça va j'ai le droit. Bah voilà, il est moins le quart. Je vais aller me garer tranquillement devant le resto. Je suis éclatée. Donc c'est parti, je vais manger. Après moult péripéties, j'ai enfin mon burger. C'est pas du tout celui que je voulais à la base, mais bon. Il n'y en a pas beaucoup qui font des options VG. Tempura d'aubergine. Normalement, il y a de, du pesto, de l'aubergine grillée, de la tomate et je ne sais plus quel autre... De la roquette, normalement. Bah, c'est pas de la roquette, c'est de la C'est pas grave. On a l'habitude que dans les hamburgers, on n'ait jamais ce qu'on commande, non Je suis déjà sur le montage. Je m'avance. 18h52, c'est un exploit. Allez, bonne app. Eh ben écoutez, c'est vraiment très bon. Pour une fois que dans un hamburger VG, on n'a pas une simple galette de légumes ou galette de quinoa, ben franchement c'est bien bon, ça doit être encore meilleur avec la roquette. C'est dommage que là j'ai de la laitue parce qu'en plus j'adore la roquette, mais c'est pas grave. C'est bon, ça va. En fait, là, je suis garée en ville, devant, juste devant le restaurant de burger. Et tout à l'heure, c'était quand j'étais à, à côté de la laverie. Et ça fait deux fois, en fait... <rire> Donc je disais, et ça fait deux fois, en fait, qu'il y a des gens qui s'arrêtent autour du camion et ils me voient pas, évidemment. Enfin, évidemment, tout est fermé, en fait. Et euh, qui s'inquiète pour Iris, qui est à l'avant donc il y a des premiers qui ont toqué un petit peu à la fenêtre Donc du coup j'avais un peu flippé Et, et là j'étais dessus Les deuxièmes ils sont restés autour en disant Oh il a pas l'air, oh, il a pas l'air, oh, il a vraiment pas l'air Et je sais pas s'ils disaient il a pas l'air malheureux ou il a pas l'air bien en point Du coup j'ai crié, j'ai crié mais il y a quelqu'un Je sais pas s'ils m'ont entendu, ils sont partis Je sais pas s'ils ont entendu Elle s'impatiente. En fait, il est 19h, j'ai pas fini de manger. Et il me reste la laverie. Et je viens de me dire que la laverie, en fait, elle est, elle est ouverte 7 jours sur 7. Donc ça, je peux le faire demain. Ça m'embête parce que j'aurais bien fait une journée que bricolage et rangement demain. Mais c'est pas grave. Du coup, là, je suis à 8 minutes d'un lac que je voulais aller voir. Donc je vais aller dormir à ce lac donc je vais aller direct après manger me poser à ce lac là j'espère que je pourrai me garer euh, au bord du lac parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de parking de place et tout euh, euh, loin de la route mais je vais voir mais en tout cas euh, je vais pas aller à la laverie avant parce que ça va me faire partir la nuit, arriver la nuit noire là-bas euh, si je dois chercher un autre spot qu'au bord du lac ça va être chiant donc je vais finir vite de manger Là ça commence déjà à tomber, voilà elle est pète un câble. j'espère avoir pas faire pipi, donc je mange, je m'en vais. Ça tombe bien, c'est folle Et encore, vous voyez pas toutes les couleurs d'automne sur la, sur la vidéo. Ça y est, je suis arrivée sur le spot, donc au bord du lac, juste avant la nuit. Je me suis garée et à peine le temps d'ouvrir à tout le monde pour qu'on aille se promener vite fait, il fait déjà nuit. Sinon, ça a l'air vraiment beau. Je suis au, vraiment garée au bord du lac. Je suis pas sûre que ce soit une place de parking, mais j'ai eu la place pour le van et je suis pas sur la route. Je suis devant des tables de pique-nique, mais je gêne pas. Il y a une énorme montagne derrière qui est magnifique, que vous venez de voir en vidéo. Je suis pressée d'être demain pour voir à quoi ça ressemble en plein jour. En attendant, je vais finir le montage de cette vidéo. Je vous dis à demain. Des bisous! Marine voyage dans Rafiki avec Morphe, Iris et puis Litchi. À bord de leur Renault Master, parcours le monde dans la bonne humeur. <rire>